Ça va aujourd'hui, monsieur Berg J'ai un peu froid. Du travail Ça se passe bien Ça va. Bon, monsieur, il faut partir maintenant. faites peur à tous les enfants là. Mathéo, Mathéo, tu arrêtes de manger du sol. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées Je m'occupe. Vous sortez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 sur ma route. Tant pis pour eux. Bonjour, c'est pour vous commander une salade Oui, bien sûr, quelle variété, monsieur Iceberg.